Good morning, allez-y, donnez-nous trois aujourd'hui le lundi matin, vraiment, de Rabin Israël et de Fanny, et si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Messertivamot, Perikudalef Mishnahalef. Nous sommes à la Anoussa, Véala Mifuta. Alors, on est à la Mifata, à la Nessoua, hein, Nous sommes à la Anoussa, à vivre, on est à la Fouta, à vivre. À la Anoussa, à vivre, on est à la Fouta, à vivre. Rabi Yehuda, au serre, on est à vivre, on est à vivre. Je commence par traduire directement. Nos in al haanusa On a le droit de, marier, de se marier littéralement sur un viol d'Al-Mefuta ou sur une femme qu'on a séduit. Mais par contre, va mefate à Celui qui va violer ou séduire sur la mariée, il est khayab. De quoi on parle C'est très simple. On parle en fait qu'il y a il y avait, on va prendre un cas de deux sœurs, ou une mère et une fille, une mère qui n'était pas mariée, d'accord, une mère qui était divorcée ou qui était veuve, et qui a une fille. La mécha, en fait, elle vient me dire, si toutefois, si je me marie avec une, l'autre, elle me devient interdite. D'accord Si je marie avec la ma fille, ben la mère, elle devient interdite parce que c'est la mère de ma femme. Le ou bita, le Tikar, ça il un cas un, d'inceste interdit dans la Torah. Alors seulement, si je me marie avec la mère, « Ouais, elle est divorcée par vous. Je ne peux, peux plus marier avec sa fille. La Bisha vient me dire, si par contre quelqu'un a eu, il a violé une femme, ou il a séduit une femme avec une aventure qui n'était qui pas dans le cadre d'un mariage, eh bien, il a le droit, selon la Torah, de se marier ensuite avec sa mère ou avec sa sœur. Parce que la Torah, elle a dit que l'interdit, d'inceste, il est spécifiquement Lorsque l'une devient ta femme, l'autre, elle te devient interdite. Mais si c'était juste un rapport comme ça, sans, sans, sans cadre de mariage, eh bien, on a, on a le droit de, de, de se marier avec l'autre. C'est nous dit « nos in alla ça », c'est-à-dire s'il a une anusa, il y une femme qui l'a violée. Eh bien, elle a le droit après, de se marier, de se marier avec quelqu'un, avec une proche parent de cette femme. Il ne va pas les interdire dans, tous les, dans toutes les relations et idem aussi pour la méfouta, hein. même s'il a vécu pendant trois ans en concubinage, euh, ouais, avec une, elle droit après de se marier avec sa sœur sans aucun problème, parce qu'elle n'a pas été mariée avec elle. Par contre, honnête va me fait à l'année, soit a s'il fait le contraire, c'est qu'il s'est marié avec une, et qu'entre temps il va violer l'autre, ou il va séduire l'autre, et eh ben il sera de d'avoir un rapport avec sa belle-sœur, ou d'avoir un rapport avec sa belle-mère, ou d'avoir un rapport avec, sa, avec sa, la, la femme de sa femme, la fille de sa femme. Ok C'est clair pour le moment, après on apportera une précision très importante, dans, dans, quand on conclura la Mishnah qui rapporte dans le de droit, pour le moment on avance. Par contre, il y a une exception à la règle, même principe aussi avec deux frères, par exemple, un qui a eu un rapport, une aventure avec une, l'autre a le droit de se marier avec elle, cette même femme. On ne va pas dire que c'est la femme de son frère, parce que hein, il n'avait pas, pas eu un rapport avec elle dans le cadre d'un mariage. Mais si c'est marié avec elle, il a qu'il la divorce, ben l'autre ne pourra plus la prendre. Il y a une exception à la règle, même ça c'est discuté, donc, et la méchante D'abord, elle me parle du c'est Adam anosataviv ou m'otadaviv, selon le même principe. Un homme a le droit de se marier avec la femme qui a été violée par son père ou la femme qui a été séduite par son père. Son père, il a vécu avec une femme. Après, il a cassé, il a pas divorcé puisqu'il n'était pas marié. Le fils a le droit de se marier avec cette femme-là. Idem aussi avec Anousat Beno, Mfoutat Beno, avec aussi la femme que son fils a violée ou qu qu'il a séduite. Et sur ça vient Rabbi Yoda. Rabbi Yoda, au Aviv ou Mfoutat Aviv. Rabi nous dit qu'il y a un interdit de la Torah spécifique. Un lave uniquement, c'est pas un interdit d'inceste grave, c'est juste un interdit de lave, spécifiquement avec la Anusata viv ou avec la femme que son père a violée ou la femme que son père a séduit. C'est uniquement dans cette, cette, ce rela, cette relation comme ça où le père il a eu un rapport avec une femme, le fils n'a plus le droit de prendre cette femme-là, selon Rabbi Houda, par un interdit de lave. Si la marie, elle viendra marier quand même parce que c'est interdit de la Torah. C'est déduit du passé où Le Ekar Ish et Echata un homme ne prendra pas la femme de son père, femme, c'est-à-dire derrière, qu'ils ont été ensemble, mais l'oeil égale knaf aviv, littéralement, il ne dévoilera pas, il ne dénudera, dénudera pas, je ne sais pas comment dire, il ne verra pas la nudité de Knaf Aviv. Knaf Aviv, c'est une expression qui est problématique, ça fait l'objet d'une discussion, comment l'interpréter. Selon Abiyouda, ça veut dire spécifiquement, c'est la femme que le père a eu un rapport avec elle. D'accord ça, c'est la vie de Rabbi Yudha, mais la n'est pas comme Rabbi Yudan, on interprète le, le passage de Loïgale Nafaviv. Justement, on parle d'autre chose complètement, on parle de la Yevama de son père. Son père, il attend de faire le hiboum avec sa belle-sœur. Le fils, il va avoir un rapport avec sa, sa tante. Il transgressera en plus un interdit de, euh, de, de, de Cet interdit de Loïgale Knafaviv. OK Précision maintenant importante qui conclut le Noir. On a appris une chose, en tout cas, que si, par exemple, Reuven, il a violé... Rachel, et eh ben après, il aura le droit de se marier avec Léa, malgré tout. Ça, on l'a appris. Mais malgré tout, en fait, Rachamim m'ont interdit, dans le cas où Reuven a violé Rachel, Rachamim ont interdit de se marier avec Léa, pour la simple et bonne raison que les proches pharaons, les proches, la famille de Léa, ils vont toujours venir voir sa belle-sœur. Alors, il va se retrouver, il va s'avérer que, par exemple, imaginons, donc on dit, par exemple, le cas de Rachel et Léa, si c'est deux sœurs, ou c'est une sœur, et une femme et, une, et sa mère, ou une femme et sa fille. Si toutefois il va se marier avec une, on va craindre que, comme il a déjà eu des petits écarts avec elle, on va craindre que, à force qu'elle va rester chez lui, elle va venir passer un Shabbat, nanana, sa femme, sa sœur, elle va sortir dehors, et puis il, va, il a un peu trop... Il a, il a déjà eu un... Ouais, il a déjà trébuché avec elle. Donc du coup, on craint qu'il va... Qu va qu il, qu il a, donc Rahamim ont interdit de se marier, en fait, Rahamid et Rabanan interdit de se marier, avec la sœur de la femme violée, ou la fille de la femme violée, ou la mère de la femme violée, on pas apprendra marier avec elle, de peur qu'après, l'autre, elle va rôder dans, de trop dans les parages, et puis finalement, après une fois qu'elle va se marier avec la fille, il risque de, de, de transgresser cette fois-ci fois le grave interdit d'avoir de une deuxième femme en rapport avec elle, parce que cette fois-ci, c'est devenu la mère de sa femme, ou la sœur de sa femme. Mais si toutefois, le, la crainte disparaît, par exemple, ça... Sa femme qui va mourir, par exemple, euh, sa, sa, la femme violée qui est, qui est, qui est décédée, par exemple, et ben, il pourra il sans problème se marier avec la fille ensuite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atslakhakol tout c'est là.